Bonjour à tous, le conservatoire intercommunal Chateaubriand d'Herval se met au diapason pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter le saxophone. Il y a un bec, une hanche qui vibre au contact du souffle, et sur le corps de l'instrument, des clés, et le tour est joué.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 Vous souhaitez essayer le saxophone ou prendre des cours Alors venez me rencontrer au conservatoire. A bientôt